Alors nous allons maintenant entendre euh, Boubanou qui, qui se déplace peut-être. Ouais, je te laisse in installer. J'ai plaisir à, à accueillir euh, Boubanou qui est aussi une des, des chevilles ouvrières du master euh, Religion et Société, euh, spécialiste, euh, spécialiste de l'Islam et en particulier euh, auteur de plusieurs ouvrages. Euh, euh, sur les relations entre, entre Israël et, et l'Afrique. Donc je suis très heureux de lui céder la parole pour, là encore, entre, autour de 25 minutes, hein, pour présenter euh, sa communication euh, intitulée « Religion et violence au Nigeria, Boko Haram et ses concurrents ». Merci Eric. Donc euh, moi je propose donc de parler de Boko Haram. On en a tous entendu parler. C'est un mouvement en Afrique qui, euh, maintenant, commence à, à s'étendre, en fait, dans toute la région du lac Tchad. Ça ne concerne pas seulement le Nigeria, mais euh, Boko Haram touche également euh, le Cameroun, le Tchad et le Niger. Donc voilà un mouvement qui est né récemment et qui commence à prendre de l'ampleur. En 2014, euh, Boko Haram a fait allégeance à, à l'État islamique. Pourquoi Certes, c'est pour se donner une dimension internationale, faire parler du mouvement, mais il n'y a pas que ça. Pour comprendre ce mouvement, je propose plutôt de revenir à l'histoire même de l'islam au Nigeria, voir l'évolution de cet islam-là, et puis surtout voir quels sont les idéologues de ces mouvements. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de Boko Haram... On ne va pas puiser dans, dans les ouvrages qui sont pourtant euh, disponibles, qui sont euh, écrits par eh bien, euh, les chefs de Boko Haram. Donc, on va voir tout ça. D'abord, eh l'islam au Nigeria. Le Nigeria, surtout la partie nord, a connu l'islam très tôt. En fait, dès le IXe siècle, il y avait déjà des empires. Il y avait l'empire Kanem et l'empire Bornou donc on voit cette partie là où il y a Bornou avant euh, ça faisait partie de l'empire musulman donc lorsque les britanniques arrivent au Nigeria d'abord par le sud en 1878 à peu près lorsqu'ils arrivent à Lagos, après ils vont remonter à partir de 1903 vers le nord et ils vont distinguer deux parties la partie sud où il y avait des missionnaires qui pouvait ouvrir tes écoles et qui pouvait enseigner, et le Nord musulman, qui va être distingué du Sud, donc ils vont distinguer de Northern Nigeria et Southern Nigeria. Dans le Nord, ils vont interdire l'enseignement occidental, parce que les Britanniques considèrent que le Nord a connu une période de l'Islam et particulièrement la période d'Ousmane d'Anfodio, au début du 19e siècle, l'Empire Sokoto. Donc, pour les Britanniques, cette partie-là connaît, entre guillemets, une civilisation, une littérature, les Britanniques, bien, bien entendu, ayant l'habitude de gouverner des États ou des régions dominées par l'islam. Donc, ils vont distinguer de nord de Nigeria et de south de Nigeria. Dans le nord, ils n'interviennent pas. Ils appliquent ce qu'on... Euh, ce qu'on appelle le « indirect role », le gouvernement indirect. Donc, il ne gouverne pas directement, il laisse la responsabilité politique et la gestion aux autorités locales, les « native authorities ». Donc, ces autorités locales peuvent appliquer la charia, la charia traditionnelle, à tel point que les Britanniques vont reconnaître l'islam malikite pratiqué au nord du Nigeria, en fait, comme l'islam traditionnel l'islam traditionnel. Donc, et cet islam va finalement petit à petit évoluer dans la mesure où l'islam traditionnel va être en contact avec d'autres pratiques. Je, euh, je vous cite un peu ce que, ce que pensent les autorités britanniques euh, à l'époque. Ils disent le gouvernement indirect, donc indirect, renforce et éduque les classes dirigeantes et Kanembu. Donc ce sont des classes dirigeantes de la partie nord. Afin de constituer une classe dirigeante musulmane sur la base des institutions indigènes, bien entendu, les païens conservent leur autonomie et ne seront pas placés sous la juridiction musulmane. Donc les musulmans ont une juridiction les païens ont une autre juridiction, c'est-à-dire leur propre juridiction. Donc voilà comment les Britanniques concevaient la partie nord. Ils disent ils formeront ainsi une entité unique sous l'autorité des chefs qu'ils auront eux-mêmes choisis. Dès lors, dans la foulée, les Britanniques vont reconnaître, dans le cadre de l'Indirect Rule, le Code Malikite. Alors, c'est quoi le Code Malikite alors, le code malikite, comme euh, certains le savent, en islam, vous avez plusieurs écoles juridiques, ce qu'on appelle des écoles juridiques. Il y a l'école malikite, l'école shafiite, l'école hanifite et l'école hambalite. L'école malikite, c'est euh, la juridiction qui est pratiquée particulièrement en Afrique, en Afrique subsaharienne, mais aussi en Afrique du Nord. C'est l'école dite modérée. En fait, plus l'école intègre dans sa juridiction les pratiques locales, plus, elle est considérée comme étant modérée. Ce qui fait qu'on a l'école Hanafite, c'est l'école de l'Empire ottoman, qui est modérée. L'école Malikite, considérée comme modérée. L'école shafiite, c'est l'école indonésienne. En Indonésie, Malaisie, tout ça, c'est donc Et après vient l'école Hanbalite. L'école Hanbalite, c'est l'école la plus, euh, plus rigoureuse en fait. C'est la plus dure. Parce qu'en dehors du Coran et, et de la Sunna, cette école-là n'intègre pas la coutume traditionnelle dans la juridiction. Dès lors, on la considère comme étant l'école la plus fondamentaliste, entre guillemets. C'est l'école de l'Arabie saoudite actuelle et du Qatar. Donc, on voit bien que pour les Britanniques, l'école Malikite, à partir du moment où c'est une école qui correspond à la réalité locale et qui euh, applique aussi la tradition locale, donc, finalement, c'est l'école traditionnelle du nord de Nigeria. Et ça sera inscrit comme tel. Donc, dès lors, comment se fait-il que cette école traditionnelle, connue, appréciée par tous, évolue vers euh, le système Boko Haram qu'on qu connaît Donc, les Britanniques, j'avais dit, n'interviennent pas. Ce n'est qu'en 1903, 1903, qu'ils vont créer une école occidentale au nord du Nigeria et à la demande, finalement, des chefs traditionnels. La première école va apparaître en 1903 à Bida. Ils ne veulent pas intervenir. Sauf que, à partir de 1952 vers la fin, donc, les Britanniques veulent former une élite locale, une élite religieuse, et particulièrement, ils vont orienter cette élite-là vers des universités étrangères, et notamment le Soudan, et l'Egypte pour former les cadis, les grands juges ce qu'on appelle les grands juges qui euh, constitueront en fait la cour d'appel de la charia pour cela ils les envoient au Soudan et en Égypte. or à partir de 1952 il y a un conflit en Égypte avec l'arrivée au pouvoir des officiers libres dès lors les britanniques vont interdire les grands cadis du Nigeria d'aller se former en Égypte mais plutôt aller au Soudan. C'est ainsi que ils vont basculer de l'Égypte vers le Soudan. Parallèlement, l'Égypte n'étant plus fréquentable, donc les grands juges musulmans vont aller à l'école soudanaise, et particulièrement à l'université, à Bar-Raouda, c'est l'université de Khartoum, où ils vont être formés. Mais à partir de 1956, ça se gâte. Les Britanniques vont les orienter là aussi vers un autre secteur, vers l'Arabie Saoudite. Donc, à partir de 1957, les Britanniques envoient des caddies en Arabie Saoudite. Parmi ces caddies, un certain Aboubakar Ngoumi, qui était le grand caddie du Nord et qui va partir, donc, en Arabie Saoudite. Je reviens en arrière. Donc, voilà Abubakar Angoumi. Donc, c'est lui que les Britanniques vont envoyer étudier, donc, en Arabie Saoudite. Or, Abubakar Angoumi est un allié d'Amadou Bello. Amadou Bello, qui était, à l'époque, premier ministre du Nord, donc, va s'allier avec Abubakar Angoumi. Et là, on a une conjonction à l'image de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, entre d'un côté le religieux et de l'autre le politique. Aboubakar Ngoumi étant le religieux, Amadou Bello le politique. Donc une fois en Arabie Saoudite, Aboubakar Ngoumi, ici, va servir de guide pour les pèlerins du Nigeria. En Arabie Saoudite. Et c'est là où il raconte dans un euh, de ses ouvrages, il dit que euh, pendant le pèlerinage, il était avec Amadou Bello, le premier ministre. Il voit euh, ben, les, euh, les pèlerins nigériens se comporter très mal, puisque à un moment donné, pendant le pèlerinage, il y a le moment où les pèlerins doivent lapider le Satan. Hein, en tout cas, les stèles censées représenter euh, le Satan. Et donc, il voit les nigériens se dé déchausser et lancer sur le Satan tout ce qu'ils avaient. Donc il appelle Abadou bello il dit « Regardez comment finalement ta population se comporte. » Et à partir de là, il décide de changer les pratiques. C'est à ce moment-là qu'il va rentrer au Nigeria et il va créer une association. Donc, Il crée une association pour changer le comportement. Mais sauf qu'en Arabie Saoudite... Là, je reviens sur euh, Amadou Bello. Voilà. En Arabie saoudite, Amadou Bello va se lier aussi euh, d'amitié avec les autorités saoudiennes. C'est lui, ce Amadou Bello, déjà en 1963, qui va demander aux États musulmans les États musulmans, aussi bien du Moyen-Orient euh, et d'autres, de se réunir pour créer une ligue. Et il sera parmi les fondateurs de la Ligue islamique mondiale. Amadou Bello. Et donc, il va mettre Abou Bakangoumi comme son représentant auprès de cette Ligue islamique mondiale. Et une fois rentré au Nigeria, Abou Bakangoumi va créer des associations pour revivifier l'islam. Et il va publier un ouvrage en 1972, « Al-Aqidat Zahia Bimuhafaqa Al-Shariah sharia Ça veut dire que la vraie croyance conformément à la sharia. Or, dans cet ouvrage, il va s'attaquer aux pratiques confrériques. C'est-à-dire, il va revenir à la perception de l'islam traditionnel qu'on avait depuis longtemps. Et les pratiques traditionnelles, on les avait, c'est la confrérie Kadriya qui était à Sokoto et la confrérie Tidjania. à Kano. Il ne va pas viser la confrérie Kadria parce que la confrérie Kadriya, c'est la confrérie d'Amadoubello, son patron. Donc il va viser plutôt la confrérie Tidjania. Il va accuser la confrérie Tidjania d'être en dehors de l'islam, en dehors des principes, et il faut que cette confrérie revienne dans, la règle, dans les règles orthodoxes de l'islam. Donc voilà, petit à petit, comment il va introduire un changement. Il va créer une association des musulmans. Or, dans cette association, tout le monde peut participer, tout musulman, dans un contexte politique où on avait une domination militaire de plus en plus au Nigeria, donc, participer à une association musulmane, pour certains, c'est faire acte, finalement, de, de la loyauté à l'égard de l'islam et puis de la loyauté, de la loyauté aussi à l'égard du nord du Nigeria. Donc, autrement dit, au sein même de l'université, par exemple l'université Amadoubello, vous allez avoir des associations musulmanes qui vont être créées, Muslim Student Society, et ces associations vont être affiliées au mouvement d'Aboubakar Ngoubi. Donc, voilà les étudiants qui vont, eh bien, finalement, prendre fait de cause de la revivification de l'islam. L'université bello c'est aussi grand que ce campus, voire même un peu plus. Dans cette université, euh, vous avez à peu près neuf mosquées, neuf mosquées, dont la mosquée du vendredi, dans l'université. Et les étudiants, finalement, avaient pris fait de cause pour euh, la revivification de l'islam avec Ahmad Bellor, Muslim Student Society. Parmi ses étudiants, leur secrétaire général, Ibrahim Zagzaki. Voilà, c'est lui. Donc, Ibrahim Zagzaki. Je reviendrai. Donc, les étudiants vont prendre fait et cause, et en 1979, Tombe la révolution iranienne. Au sein de l'université Amadou Bello, les étudiants vont prendre fait et cause pour la révolution, l'association Muslim Student Society, pour la révolution iranienne. Ils disent finalement « la voie qu'il nous faut, c'est la révolution au Nigeria ». Et non pas la voie tracée par Isala, Isala Sunna, c'est-à-dire le mouvement fondé par Abou Akar Goumi, mais une autre voie que l'Iran nous montre. C'est celle-là qu'il faut. Et parmi eux, leur secrétaire général, Ibrahim Zagzaki. En 1980, ils vont en Iran. Ils sont invités, ils vont en Iran et euh, ils reviennent au Nigeria avec une vision différente de l'islam traditionnel autrement dit, ils ont été influencés, hein, selon ce qu'ils disent par la vision iranienne et ils veulent imposer cette vision là au Nigeria et c'est là où le groupe commence à se disloquer parmi ces étudiants, certains veulent se convertir au chiisme carrément d'autres refusent veulent rester dans l'islam traditionnel d'autres encore veulent aller vers l'islam salafiste donc on a trois groupes qui vont apparaître au sein des étudiants parmi ceux qui veulent aller vers l'islam salafiste un certain Adam Albani il va créer un mouvement le mouvement salafia qui s'appelle mouvement salafia et Mohamed Youssouf va le rejoindre dans le mouvement salafia en 1994, les deux euh, bah, euh, ne s'entendent plus, donc Mohamed Yusuf quitte le mouvement Salafir et crée son propre mouvement. C'est-à-dire, c'est un mouvement qu'il qualifie euh, bah, euh, de sunnite et il va écrire un livre, Hadir wa dans lequel il dit « Ceci est notre credo et notre voie de, pré, euh, de prédication ». Dans ce livre, il explique. Donc, il dit il est sunnite. Donc, il se revendique de l'orthodoxie sunnite. Et en même temps, il réfute euh, d'autres conceptions. Il réfute les chiites, premièrement. Deuxièmement, il revient sur sur les écrits qui font débat en Occident, par exemple, euh, il dit, il ne croit pas à la démocratie. Non Il ne croit pas à la démocratie. Et il explique pourquoi. Il dit, nous ne croyons pas, et c'est dans l'ouvrage, nous ne croyons pas à la démocratie, qui est euh, l'émanation des ennemis d'Allah au nom de la liberté, alors que la justice appartient à Dieu. Il dit alors, nous ne partageons pas les enseignements de Socrate ni de Platon, car la démocratie est l'ombre de l'impiété et le parasol de la culture occidentale. Il dit C'est un système importé qui n'a pas son fondement dans l'unicité de Dieu, un système politique de transgression qui stipule que le pouvoir appartiendra au peuple, c'est une forme d'oppression puisqu'en donnant la primauté à l'individu, elle oubliait Dieu. L'individu, créa la créature, aurait-elle donc plus de pouvoir que son créateur Il s'interroge ainsi, avant de conclure que la démocratie allait à l'encontre du tawhid. Tawhid, c'est l'unicité de Dieu. Donc là, on est au cœur du, pro du problème. Donc, on voit bien que le mouvement va évoluer avec les concepts, avec un pays qui s'ouvre vers la démocratie et va stigmatiser la démocratie en disant que la démocratie va à l'encontre de l'unicité de Dieu, le tawhid. C'est un débat qu'on qu retrouve et qui a été évoqué ailleurs. Mohamed Youssouf parle, en fait, il inclut la notion, de ce qu'on appelle en arabe, de « hakimiya hakimiya c'est la souveraineté absolue, la souveraineté absolue de Dieu. « Hakimiyah ». Or, la notion même de cette souveraineté absolue de Dieu, on ne peut la comprendre qu'en allant vers un système occidental de légitimité. Si vous voulez. Et c'est une notion qui a été utilisée pour la première fois, employée partout par Saïd Koutoub, un Égyptien qui a été exécuté euh, euh, à la fin des années 60 par Nasser. Parce que la Hakimiya, ça veut dire que tout pouvoir n'est légitime que s'il s'appuie en fait sur l'unicité de Dieu. D'accord Donc, à partir du moment où euh, ben, il pense qu'au Nigeria, la démocratie ne peut plus être applicable, dans la mesure où la démocratie va à l'encontre de Dieu, et dès lors, il rejette tout ce qui est, entre guillemets, « occidental », et il va appeler dans ses prêches les parents à ne pas envoyer, envoyer leurs, leurs enfants pardon, à l'école. Alors c'est là où on arrive à une autre interprétation des choses. L'école, qu'est-ce que ça veut dire l'école Est-ce que c'est l'enseignement Est-ce que c'est l'écriture occidentale utilisée pour supporter cet enseignement qui est interdit Est-ce que c'est la pensée occidentale qui est interdite Dès lors, on va avoir un débat entre euh, Mohamed Youssouf lui-même et son mentor Albani. Albani lui dit, on ne peut pas refuser l'école, parce qu'il en faut pour l'éducation de nos enfants. Mais Mohamed Yissouf dit non, on peut refuser l'école. À partir du moment où on a l'école coranique, donc on n'a pas besoin de l'école occidentale. Je vous avais dit initialement, les Britanniques avaient refusé d'introduire l'école occidentale dans, dans, dans le Nord. Donc, l'école dans la langue aoussa, ça s'appelle bo, « boko ». Or, qu'est-ce que ça veut dire « boko » Il y a eu plusieurs interprétations. Certains disent « boko », ça vient de « book ». Non, ça ne vient pas de « book ». C'est-à-dire, ça vient du terme anglais « book ». Non, ça n'a rien à, à voir avec le « book », le mot anglais. C'est un terme « aoussa » qui désigne en fait quelque chose qui n'a pas de valeur, quelque chose de futile. Et ce terme, on, on, on le trouve aussi bien au nord du Cameroun, à l'extrême nord du Cameroun, au Nigeria et au Niger beaucoup c'est futile or pourquoi l'école occidentale serait-elle futile à partir du moment où l'enseignement dans ces, dans ces écoles là ne mène pas à la rédemption ne mène pas mais, euh, vers Dieu donc finalement c'est un enseignement qui ne vaut rien voilà et c'est ça qui, comme euh, Mohamed Dussou veut dire par là, mais parce que avant, les gens pensaient comme ça. C'est-à-dire, l'école occidentale n'avait pas de valeur. Dès lors, Mohamed Youssouf devient finalement, pour l'État, quelqu'un soit à contrôler, hein, soit à inclure dans le processus démocratique. Et c'est donc le gouverneur de Borno, en tout cas qui était alors candidat, Maudou Sherif, qui est là, qui va récupérer le mouvement Boko Haram. Parce qu'à partir du moment où ils ont des jeunes qui les suivent et qui sont euh, des, des potentiels euh, électeurs, donc le gouverneur va faire sa campagne en récupérant ces jeunes-là et finalement en gagnant des élections à Borno. Et il va nommer un membre de Boko Haram comme responsable des questions religieuses à Borno. Boko Haram va commencer à faire ses prêches mais plutôt aussi à manifester et en 2009 il y aura un conflit c'est-à-dire entre le gouverneur d'un côté, côté pardon, qui n'arrive plus à contrôler ces jeunes et de l'autre eh la nécessité de maintenir en fait, eh bien, la sécurité dans l'état de Borno c'est ainsi que la police de Borno va affronter pour la première fois les membres de Boko Haram donc Mohamed Issou va être arrêté il va être exécuté. En 2010, il sera remplacé par un autre, son numéro 2, Abou Bakar Aboubakar Shekau va revenir sur l'idéologie en fait de Boko Haram. Cette fois-ci, il va mettre l'action sur le djihad. Et sur le djihad, non pas seulement à Borno, mais dans toute la région dès lors, il va commencer à attaquer à la fois les infrastructures euh, gouvernementales mais aussi les écoles mais aussi les autorités traditionnelles. Autrement dit, dans le djihad global d'Abou Bakar Kaou, finalement il n'y a plus de distinction entre euh, l'autorité traditionnelle et le gouvernement en tant que représentant politique. Donc tout le monde est concerné par le djihad il dit qu'il veut revivifier l'islam dès lors qu'est-ce qu'il fait il commence non seulement donc à détruire l'autorité traditionnelle parce que beaucoup de chefs traditionnels vont, vont être tués et il va qualifier Mohamed Youssouf et les autres de martyrs, donc on va introduire la notion de martyr cette fois-ci dans les euh, Prescription, en fait, dans la vision même de euh, Boko Haram. Donc, Kaou, il reprend l'autorité en août 2009, donc il lance le djihad. Au Nigeria, il dit, pour imposer la charia, rendre le pays ingouvernable et se débarrasser de leaders irresponsables. Donc, c'est son projet. Le gouverneur de Bornou va essayer de se défaire de ce mouvement est devenu euh, un problème pour lui. Donc c'est alors que le mouvement va changer de nom. Boko Haram va devenir Jamat al-Sinnah al al-Djihad al Hadith Salaf. Autrement dit, le mouvement sunnite pour la prédication et le djihad dans la voie de Salaf. Là, on bascule vers la conception purement salafiste. C'est-à-dire... Chekaou dit « Moi, mon mouvement va suivre la voie maintenant des salafistes ». C'est pour cela qu'en mars, mars 2014, Boko Haram donc, revendique son allégeance à l'État islamique sous le nom de « province ouest africain de l'État islamique ». Pour le gouvernement de Nigeria, c'est inacceptable qu'il y ait un tel mouvement – non seulement eh bien, qui sème euh, l'insécurité dans le nord du Nigeria, mais aussi qui commence à déborder, finalement, dans les pays voisins, comme on l'a vu. Contrairement aux utopies, aux utopies modernes, qui se sont appuyées sur les connaissances et les, et les savoirs transformés en théorie, l'utopie religieuse en fait, de Boko Haram se transforme en foi religieuse et en régime social sacré. L'application de la charia devient donc obligatoire pour tout le monde. Les églises, les marchés et euh, les mosquées furent aussi systématiquement attaquées par ce mouvement-là. Dans une vidéo en, en août 2014, Boko Haram déclare installer le, le, le règne du califat islamique. Donc là, on voit bien qu'on prend l'exemple à l'extérieur, on veut l'appliquer dans une zone qui n'a rien à voir et qui n'a pas la même histoire. C'est-à-dire, on déborde sur le local et on se calque sur le global. Voilà. L'islam local et l'islam global eh deviennent presque la même chose. On a une évolution de l'islam local vers une conception beaucoup plus globale. La zone transfrontale Transfrontalière pardon, du lac constitue non seulement une des zones les plus pauvres aussi et les plus illettrées de la région. Cette zone, dans cette zone, c'est pour vous, euh, trois minutes, pour, pour expliquer l'influence, pourquoi Boko Haram a pu avancer facilement dans cette zone. Dans cette zone, par exemple, mais 85% des jeunes sont analphabètes. 48% des enfants euh, ben, ne sont pas scolarisés. 34% des musulmans, de 4 à 16 ans, ne sont jamais allés à l'école. Près de 63% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. À tel point qu'on dit, si, si on veut lever une armée de 500 000 et même 1 million de personnes dans le nord du Nigeria, dans toute cette partie, on peut le faire en un jour. Pour ces jeunes là adhérer à Boko Haram, puisqu'ils n'ont pas été à l'école coranique, qu'est-ce que ça signifie Mourir en martyr, qu'est-ce que ça signifie Alors on a une réflexion qui nous pousse peut-être à voir aussi peut-être la religion autrement. Un jeune qui a été interrogé et euh, on lui a demandé pourquoi a-t-il adhéré Est-ce qu'il était musulman Il a dit non il n'était pas musulman et pourtant il est membre de Boko Haram il dit voilà c'est pour finalement faire le djihad et faire le djihad c'est quoi, qu'est-ce que ça signifie il dit c'est être auprès d'Allah pour bien manger et bien boire donc on a les principes des religions c'est aussi faire apparaître le dieu qu'on veut au moment peut-être où on en a besoin. Et pour cela, eh c'est peut-être le Dieu qui va leur permettre de manger et de boire. Donc, et cette, ce Dieu, il, il est présent. Peut-être c'est ce Dieu qu'il prie. Je vous ai donné des chiffres sur, bien sûr, l'illettrisme, sur eh bien, les chiffres de l'ONU, disent, plus de 90% des jeunes ou des populations qui vivent dans ces régions-là n'ont pas à manger. Donc intègre Boko Haram, ça leur permet de manger. Parce que dans la mesure où ils vont piller, hein, ils vont attaquer des villageois, ils vont voler du pétail. Et ça, ça fait partie aussi de l'exploitation de la religion pour se nourrir. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette communication très riche qui montre comment un choix politique de l'administration britannique a eu finalement des, des implications à long terme absolument terribles pour, pour la région. Euh, bien, nous avons encore une dizaine de minutes pour, le, pour les, les questions. Oui, madame Vous avez dit un, un choix politique euh, du gouvernement britannique, mais si j'ai bien compris, c'était pas l'orientation euh, du gouvernement britannique au départ, ça a été à la demande des autorités indigènes hein, du Nord. Si les Britanniques ont... Alors, pour, euh, oui, pour l'introduction de l'école occidentale, c'est à la demande des, des autorités locales. Mais pour la séparation entre le nord de Nigeria et le sud de Nigeria, c'est les Britanniques. C'est un choix. En fait, euh, on peut dire, est-ce que c'est divisé pour mieux régner ou est-ce que, parce que les Britanniques avaient l'habitude, comme je l'avais dit, de côtoyer ou de gérer les, les populations musulmanes Parce que c'est l'Empire, l'Empire britannique a des contrées aussi où il y a plein de musulmans. Donc sachant bien qu'ici, ils n'ont pas à intervenir, ils n'ont pas envoyé une administration, puisqu'il y a une administration suffisamment qualifiée qui peut gérer la société et rendre des comptes à l'administration britannique. En fait, c'est aussi ça. Parce que les écoles qui ont été introduites au sud, à partir de 1878, hein, parce qu'en 1878, ils ont traduit déjà eh bien, euh, la Bible en Yoruba. En Yoruba. Or, la question qui s'était posée alors, est-ce qu'il fallait à Légos et dans ces zones-là, eh réserver uniquement l'école à ceux qui se convertissent, hein, c'est-à-dire parce que ce sont des missionnaires qui tenaient ces écoles ou est-ce qu'il fallait accepter aussi les musulmans qui vivaient, parce qu'il y avait des musulmans dans ces zones-là, dans ces écoles missionnaires Donc, Et cette question-là a poussé les Britanniques à créer au Sud une école pour les musulmans. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que les musulmans viennent dans des écoles missionnaires qui les obligeraient à se signer hein, et puis surtout à faire, euh, notre, à réciter notre père, etc. Donc, on va créer une école musulmane, distincte. Mais par contre, au Nord, on n'intervient pas on n'intervient que si eux ils en veulent s'ils nous le demandent or à quel moment ils vont le demander à partir de 1903 euh, c'est l'émir Lebida Bida qui va demander parce qu'il avait besoin de former des interprètes et à l'époque les interprètes on les prenait aussi dans la dans la cour finalement dans la cour du roi, dans les, les proches etc ce sont les premiers à aller à l'école mais on attendait toujours qu'ils fassent la demande oui. — Pourquoi, pourquoi est-ce que euh, le gouvernement britannique, après les avoir envoyés pour se former au Soudan, oui. choisit l'Arabie saoudite Parce que c'est les lieux sains, non ?— Oui, parce que c'est les lieux saints, parce que Là, on revient sur le contexte politique. À partir de 1952, vous avez en Égypte d'abord la révolution des officiers libres, c'est-à-dire ah, qui arrive avec Nasser, Gamal Nasser. Et 1956, il y a la crise de Suez avec la crise de Suez, il y a une rupture des relations diplomatiques. Y compris même, d'ailleurs, l'Arabie saoudite avait aussi rompu les relations diplomatiques avec le Nigeria. Mais les étudiants qui étaient en Arabie saoudite euh, ben, étaient accueillis par l'ambassade du Pakistan. En Arabie saoudite. Ils y allaient, mais ils étaient accueillis par l'ambassade du Pakistan. Puisqu'il n'y avait pas de relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et le, le Nigeria. Donc, mais ils sont à la fois mais, étudiants parce qu'ils sont euh, à l'université de médine mais en même temps ils obtenaient aussi ils avaient des bourses de la ligue euh, beaucoup plus tard hein, la ligue islamique mondiale va être créée en 1962 mais au fur et à mesure ils vont au fur et à mesure ils vont obtenir aussi des bourses de la ligue islamique mondiale oui. oui. Oui, monsieur Nou. Oui. Euh, J'ai une question sur le, la réaction des autorités musulmanes, enfin des diverses autorités musulmanes par rapport aux agissements de Boko Haram. Justement, quelle est la position par exemple d'Al-Azhar ou, ou bien des autorités euh, saoudiennes actuelles Alors, euh, oui, quelle est la réaction des autorités euh, saoudiennes et d'Al-Azhar euh, euh, Je pense qu'il faut prendre. Il faut, euh, bon, je, je vais remonter plus loin pour apporter la réponse. Alors, je n'ai pas eu le temps d'expliquer tout, parce que on, on s'est retrouvé dans une position, finalement, où le Nigeria, qui est quand même un des plus grands pays euh, africains et euh, le plus grand pays musulman d'Afrique, s'est retrouvé dans une position où il faut, se, où il faut aussi prendre, euh, comment dire, fait cause pour ce qui se passe au Moyen-Orient où vous avez euh, les deux grandes puissances, l'Arabie saoudite qui est opposée aussi à l'Iran. Et le Nigeria s'est retrouvé aussi eh bien, à choisir. Et à travers les leaders religieux, d'un côté, je vous ai parlé d'Abu Bakrengumi qui a été formé là-bas, qui est devenu de facto porte-parole de l'Arabie saoudite, parce que dès 1952, il va se positionner face au panarabisme, il va prendre le panislamisme. Avec Ahmad Bello. Donc, c'est un positionnement. À partir de 1979, les choses vont évoluer. Dans la mesure où on voit l'apparition, en fait, d'un mouvement chiite qui se revendique du chiisme, et donc Ibrahim Zagzaki, ici. Zagzaki, il est aujourd'hui euh, le leader des chiites. Voilà. Je vous ai montré, donc, il, il vient de sortir euh, de prison. Hein. Il a été emprisonné en 2015. Or, au moment où il a été arrêté, c'était en décembre. Rappelez-vous, au même moment, il y avait l'assassinat de Sheikh al nimri hein, un chiite euh, qui a été arrêté euh, en, en Arabie Saoudite, etc. Donc, vous avez aujourd'hui cette dimension, que je disais la dimension globale, finalement, qui va rejoindre la dimension locale. Et on va retrouver ce positionnement-là sur le terrain, entre le, le Sheikh al qui, qui est décédé aujourd'hui, mais il est remplacé par son fils Amen Goumi, qui vit en Arabie Saoudite, et qui rentre au Nigeria pendant euh, le Ramadan pour faire ses prêches. Donc, Amen Goumi, lui, il est le porte-parole de l'Arabie Saoudite au Nigeria. Et euh, Zagzaki est le porte-parole de l'Iran au Nigeria. Regardez quand il manifeste, vous avez Aïtullah euh, et etc. Ils font aussi des margites, regardent sa, leur possession... Donc ça crée un problème pour, pour l'État. Ils ne sont pas aussi violents que Boko Haram, hein, les, euh, les chiites, les islamiques, mais ils posent problème à l'État. Dans la mesure où euh, bah, euh, ils perturbent la circulation, dans la mesure où ils n'annoncent pas d'avance leur position dans la mesure où ils interfèrent dans, euh, dans les décisions du gouvernement concernant les musulmans, etc. etc. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas pris les armes, hein, mais le gouvernement le soupçonne de vouloir aussi, peut-être peut être aussi violent, sinon, euh, sinon plus que euh, Boko Haram, ce qui fait qu'ils sont surveillés. Donc, voilà comment on va, on va retrouver dans un pays eh bien, des paramètres qui, euh, qui existent ailleurs, qui, est, qui, est, qui permettent d'expliquer une situation à l'extérieur, au Nigeria, dans un contexte particulier, avec une évolution particulière qui est en train de ressembler à l'évolution globale. Euh, oui, alors ma question elle est, est-ce que maintenant le Nord jouit toujours d'une certaine autonomie ou est-ce qu'il n'y a plus de différence entre le nord et le sud, au moins sur le papier euh, Alors, pour le gouvernement Et, et juste en, en deuxième question, enfin qu'il y a une suite, est, euh, comment le gouvernement nigérian compte résoudre le problème, au-delà des actions de police, est-ce qu'il y a une action d'influence sur la population pour contrer euh, cette influence idéologique de Boko Haram Oui. Alors aujourd'hui, le Nigeria, c'est un État fédéral, avec 36 États. Et il y a 12 États au nord. Les États au nord ont une autonomie, entre guillemets, une autonomie parce qu'ils ont un gouvernement local. Et c'est le gouvernement qui prend des décisions localement, etc. Le gouvernement fédéral intervient pour assurer la sécurité globale, avec l'armée, la répartition du budget, la répartition des de, de revenus pétroliers, etc. Mais il y a aussi dans ces États-là ce qu'on appelle euh, la loi indigène. Il y a une loi indigène qui est appliquée dans chaque État. Ça veut dire que euh, la population majoritaire de cet État est à même de diriger l'État. D'accord Donc ce qui fait qu'on arrive là aussi à des conflits, par exemple dans le Middle Belt, etc., entre les euh, autochtones, les allophones, etc. Donc ça, c'est le cas actuel Nigeria. En ce qui concerne le contrôle, je crois qu'il revient à votre deuxième question, c'est ça Sur le, le contrôle, comment l'État réussit à contrôler tout ça, à assurer, il y a eu une formation entre les États concernés, ce qu'on appelle d'une force multinationale, hein, entre le Cameroun, le Nigeria, le Niger et le Tchad, puisque ben, les frontières sont poreuses. Donc les membres euh, de Boko Haram peuvent aller d'un côté comme de l'autre. Et donc ces, ces pays-là ont constitué une force, hein, une force mixte. Aujourd'hui, ils arrivent à contrôler eh bien, cette zone. C'est la zone du lac Tchad qui pose problème. On a vu euh, Borno, tout ça, c'est la zone du lac Tchad. Pardon. Et cette zone-là, elle, euh, elle est très riche. Hein. Vous voyez le lac Tchad ici. Donc c'est une zone voilà, qui concerne tous les pays, et c'est une zone très très riche. Euh, il, se peut, il se trouve que, là j'ai vu quelques documents euh, récemment, il se trouve que dans cette zone, il y a du pétrole. Et ce sont les Chinois qui ont découvert qu'il y avait beaucoup de pétrole là, dans cette zone-là, dans la zone de la Tchad. Le pétrole a commencé à être exploité du côté du Tchad par euh, Adoba, au tel point qu'il y a un peuple, là, une doba d'Aubakribi, et euh, au nord, ils pensaient pouvoir aussi exploiter ce pétrole-là. Et il y avait des prospections qui avaient commencé dans cette zone. Et en 2015, quand Boko Haram a commencé à traverser les frontières et à arrêter euh, et à faire des kidnappings, les, les premières personnes qui ont été kidnappées, c'était des, des chinois, des ouvriers chinois qui travaillaient dans cette zone-là. Oui. À tel point que quand euh, bah, le gouvernement nigérien avait demandé de l'aide, les Américains ont dit oui, on est prêt à vous envoyer de l'aide. et bah, Les Chinois ont dit oui, on va vous envoyer de l'aide, mais à condition que nos intérêts soient sauvegardés. Donc. Un autre problème qui se pose indépendamment de la religion, indépendamment de... Parce que là, on est dans le contexte de religion et politique, religion et géopolitique. Le lac Tchad, euh, c'est un lac qui attire euh, beaucoup de populations, non seulement euh, des populations euh, régionales, mais aussi euh, qui viennent de très loin, hein, parce qu'ils vivent de la pêche, mais aussi de l'agriculture pendant la saison sèche. Et mais, ces populations-là, mais, euh, sont là et ne vont pas partir. Or, les frontières à l'intérieur du lac ne sont pas encore fixées. Et c'est maintenant d'ailleurs que les États ont commencé à fixer leurs propres frontières, les frontières terrestres. Donc les frontières à l'intérieur du lac. Vous avez, avec le réchauffement climatique, l'eau qui, euh, qui se retire, et des populations qui vont occuper des terres fertiles pour l'agriculture. Et pendant la saison de pluie, vous avez des inondations dans toute la zone et finalement des populations qui se replient. Comment, dans ce contexte-là, arriver déjà à, à assurer une sécurité dans cette zone pour éviter qu'il y ait des mouvements de population de part et d'autre, mais aussi exploiter ces richesses, parce qu'on sait qu'il y a des richesses actuellement. Et il y en a beaucoup apparemment. Non. Donc c'est pour cela que les États ont une obligation de s'entendre. Si peut-être Boko Haram est un épiphénomène, parce qu'on a vu sans le gouverneur de, de bornou Modu shérif peut-être il n'y aurait pas eu Boko Haram. Moi, je me suis intéressé un tout petit peu à son histoire. Mais euh, ce qu'il raconte sur lui-même euh, en dit long aussi, peut-être sur le soutien que certains euh, l'accusent d'apporter à Boko Haram. Donc, on voit qu'il y a une dimension politique. Hein. Certes, il y, une, il y a une religion sur laquelle on va s'appuyer pour galvaniser la population. On s'appuie pour leur dire que, écoutez, vous êtes dans la misère, mais voilà, eh bien, Dieu avec vous, on va faire le djihad, et surtout vous allez manger et boire. Et de l'autre côté, il y a peut-être quelque choses beaucoup plus importantes qui les échappent dans la mesure où, bon, ça englobe quand même des intérêts qu'ils ne euh, qu comprennent pas forcément. On a le temps d'une une dernière question peut-être on est, on est Ah, non après, ah non? Non, non après moi, il n'y a personne, c'est ça non, je dis non, non. Il y avait une pause prévue à... À 16h à quelle heure, alors il faut peut-être arrêter ma À 16h. Hein. Il y a une dernière question. Après. Oui, Mais elle veut poser sa monde, dernière question, peut-être. Alors très, très rapidement, peut-être. Allez-y. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que euh, j'ai fait... Euh, j'ai pas mal euh, fait des analyses dans les situations où il y a le terrorisme par exemple, des de, de groupes divers, et mon observation, c'est toujours que ce n'est jamais la, le, comment dire, la, la raison religieuse, c'est toujours, il faut voir, c'est observations. ce n'est pas la question. Oui. Parce que c'est juste de réagir sur votre, sur votre dernier point. C'est que c'est toujours, il y a des raisons économiques, et sociales, et la région, c'est juste une... une comp euh, component, additional components. Et mm -hmm. uh, uh, toujours, s'il y a quelque chose qui, uh, qui est... Qui est en dessous. Voilà. Oui. oui. Et partout, dans chaque situation, c'est la même... Mais oh. la, la religion exploitée, oui, parce que la religion, c'est un élément social. Voilà. C'est un élément social, ça peut être exploité tout comme l'économie, etc. La dimension religieuse peut être exploitée à des fins politiques, économiques, euh, tout ce que vous voulez. Alors c'est un vaste débat que je vous propose de poursuivre euh... Autour du café. Merci. Pour reprendre à 16 heures. Merci. Merci à vous.